Alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. grainer, et se prendre des bourres dans les pieds, des visagés des bonnes lourdes bien fermes. Alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou. On a trompé, on risque plus rien de perdre Même si c'est une avalanche au de l'œil Dégoliné sur ordi spéciales De sous la paire Une merde qui flanche à deux balles quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou Regrainer et se prendre des bourdes dans les pieds Des visagés, des bonnes lourdes bien fermes Alors quelqu'un qui tombe, c'est comme un caillou Toupé, on reste plus rien de perdre Même si c'est d'une avalanche, point de l'œil dégouliné sur orbite spéciale. L'espoir y mettre le doigt, crise de crise pour faire danser la musique s'assise Ce sont relis des de tuiles, un tout genre même les chants des oiseaux ne parviennent plus jusqu'aux oreilles. C'est qu'un clavier grillé de à la rage, sur des qui s'évaporent peu à peu. C'est un sujet qui pas passe bien